Bonjour Olivier euh, Donc artiste, photographe, réalisateur. Euh, donc, nous sommes là dans la cour de promenade du quartier Femmes de la prison Montluc qui a, fait, qui a fermé en 2009 et à l'intérieur de laquelle je présente un travail qui s'appelle Proche et donc qui euh, se déploie selon trois thèmes. Un premier thème qui sont des lettres de prisonniers qui racontent leurs rêves et qui m'ont été adressés dans un échange que j'ai eu avec eux pendant une année. Après, il y a des portraits de familles de prisonniers que j'ai photographiés à la prison de Strasbourg, juste après les parloirs. J'avais installé mon studio vraiment à côté des parloirs. Et puis après, un troisième volet qui sont des paysages périphériques, des nouvelles prisons donc construites à partir de l'an 2000, ce qu'on qu appelle les prisons Sarkozy, et qui sont des grands centres pénitentiaires ouverts. Euh, il y en a une trentaine en France et qui sont plutôt dans des, dans des zones, qui sont un peu des non-lieux, donc derrière des autoroutes, dans des zones commerciales, etc. Et donc ces trois éléments, donc, qui parlent de la prison sans montrer ni de visage de prisonnier, ni de mur, ni de barbelé, je les ai euh, rassemblés à l'intérieur de, de cette prison, euh, qui euh, ouvre pour la première fois ses portes au public de manière euh, euh, maintenant régulière, et qui propose un parcours euh, à la fois à travers ce travail que, que, que je présente, mais aussi à travers euh, l'architecture singulière de cette prison. Donc, On peut visiter euh, les cellules, euh, la nurserie, euh, euh, le prétoire, les coursives. Voilà, c'est un peu une, une, une espèce d'immersion euh, à la fois, euh, euh, on va dire, euh, documentaire euh, et puis aussi artistique et voilà, quoi dire d'autre... Que tu étais contrôleur... Voilà, donc de, moi... C'est ça, c'est ce voilà, parcours aussi voilà, qui t'a amené moi, à ça. Voilà. Moi, ça fait 15 ans que je travaille en prison, donc euh, ça fait beaucoup, j'ai commencé à Rennes, j'ai travaillé avec des familles dans une petite maison d'accueil qui s'appelait TITOM qui accueillait des familles détenues puis après j'ai travaillé avec Jean-Marie Delarue qui était le premier contrôleur général des lieux de privation de liberté donc pendant un peu plus de trois ans j'ai été contrôleur donc j'ai visité une vingtaine d'établissements pénitentiaires en France et puis après j'ai fait ce travail donc euh, voilà donc c'est une espèce de boucle qui s'achève euh, aujourd'hui euh, euh, à la prison Montluc et je vous invite à venir découvrir Évidemment. Alors voilà. c'est une exposition formidable justement où tu mets des photos qui sont poignantes euh, juste après le parloir par exemple et des lettres euh, qu'ils écrivent. Comment ça t'est venu cette idée justement de, de mettre tout ça ensemble pour le transmettre aux gens parce que j'avais l'impression que finalement euh, la photographie se heurtait un peu au mur dans la prison, c'est qu'on avait beau montrer des réalités très très difficiles, il y avait toujours une espèce de mise à distance qui se faisait. Et je me suis dit qu'en évacuant l'image de la prison, en, en m'attachant au sens, qu'est-ce que ça veut dire qu'être privé de liberté aussi, parce qu'il y avait eu le Covid et que les gens avaient aussi ressenti probablement euh, ce sentiment de privation de liberté. J'avais envie de donner une un, un espèce de, de, de, de voilà de, de sentiment. Euh, de ce que ça pouvait être et puis les lettres les rêves c'est ce qui nous relie tous quand on était quand on pouvait pas se déplacer durant la crise sanitaire on rêvait et puis et puis les gens qui nous aiment c'est aussi les gens qui nous permettent souvent d'affronter les, les épreuves de notre vie donc voilà et puis et puis les paysages voilà Est ce qu'on regarde qu'est-ce qu'on voit qu'est-ce que comment on imagine une histoire donc voilà donc c'est donc ça, c'est une déambulation euh, euh, à la fois émotionnelle, un peu fictionnelle et documentaire aussi. Voilà. Merci. Je t'en prie.